top 10 les meilleurs avions de chasse 2022 top 1 le Dassault rafale cet avion a été créé par un avionneur français qui s'appelle Dassault aviation cet avion avait pour but de remplacer voire même de renforcer les forces d'armée françaises au milieu des années 80 le projet de eurofighter de défense française est peu pertinent d'après Dassault le rafale est un avion qui est pour but de faire plein de missions diverses comme RRR et R seul en un seul vol il a été longtemps considéré comme un avion trop cher mais son efficacité a pris le dessus sur son coup top 2 le f-22 raptor le f-22 raptor n'est pas un dinosaure mais un avion fabriqué aux états unis à la fin des années 1980 un avion de combat alliant furtivité vitesse hallucinante et en superbe capacité de manœuvre, ce qui en fait donc l'avion le plus Performant du monde. Cet avion n'est pas classé premier car il coûte bien trop cher, trop cher. Le F-22 est un avion d'interception ayant pour but de faire du RR ou même du dogfight. Mais le problème, c'est que les combats aériens se font de plus en plus rares pour ce bel avion. Top 3, l'Eurofighter T-Free. L'avion de combat a été développé par le consortium Eurofighter GMB qui regroupe plusieurs pays qui sont le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. C'est un avion à multirole et à plusieurs acteurs. Les premières séries de Fighter ont été créées en 2024. Le projet a été jugé peu ambitieux par Dassault d'Avessio qui s'est tourné vers une solution personnelle. Alors dès aujourd'hui, il ressemble plus à un rafale du pauvre à multirole et non à Le Le refactor reste donc un excellent avion malgré tout. Le McDonnell Douglas. F-A-18 orné. Nous retrouvons notre cher Mcdonald. Euh non, notre Mcdonald Douglas. Un avion de chasse américain à Multirol. Il y a plus de 1005 avions en activité. Il figure donc parmi les plus utilisés au monde. Même si une nouvelle génération va prendre sa place. Le F-18 reste une qualité opérationnelle. Top 5. Le Mcdonald Douglas F-15 Eagle. Nous passons à une autre version de l'avion. Elle est dite de supérieure le Mcdonald Douglas F-15 Eagle a été créé par les Américains dans les années 70. Il y a aussi une autre variante appelée le F-15E Strike Eagle. On dirait des noms comme nos derniers téléphones, nos derniers smartphones. Bref, le F-15E Strike Eagle a pour but de faire des missions d'attaque au sol tout simplement. Top 6, le général dynamique F-16 Fighting Falcon. L'avion a été créé aux états unis dans les années 1970. Il y avait plus de 2300. Avions actifs dans le monde en 2013. Top 7, le Mitsubishi F2. Cet avion de chasse créé au Japon est de type multirole. Son autre nom est Viper 0. Vous préférez quoi Le Mitsubishi ou le Viper Dites-moi dans les commentaires. Il se démarque par sa rapidité et sa maniabilité un incroyable. Top 8, le MiG-29 Cube. Il a été lancé dans le cycle pour la première fois le 6 octobre 1977. Le MiG-29 veut dire le Mikoyan Gourovich. Il fait partie de l'armée soviétique depuis 1983. Top 9, le MiG-31 BM. Cet avion est développé en Russie comme un dérivé du fameux MiG-25. Après le 29, le 31, nous avons aussi le... Il se distingue surtout avec son radar pouvant détecter les cibles volantes et tirer à une altitude plus basse. Top 10, mirage 2000 et pas optique 2000. Ce fut le dernier du classement, mais loin d'être le moins performant de tous. Un avion de combat fabriqué par la société française d'assaut aviation vers la fin des années 70. Il est très facile du point de vue de la maintenance et de la disponibilité. Dans les années à venir, l'armée française devrait voir tous ces mirages remplacés par les rafales. C'est la fin de la vidéo j'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et sur ce je vous laisse liker commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine